Dans une précédente vidéo, nous avons introduit la notion de représentation des effets des opérations de symétrie des groupes ponctuels sur des bases. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux représentations irréductibles dégénérées, c'est-à-dire de dimension supérieure à 1. Reprenons le groupe C4V, avec comme exemple le composé organométallique HMNCO5. Les opérations de symétrie du groupe ponctuel C4V sont E, C4, C4, 3, C2, σV, σ'V, σD et σ'D. Sigma σV sigma et σ'V incluant pour l'un l'axe X et pour l'autre l'axe Y. Et σD et σ'D étant bisecteurs de ces axes. Ces opérations se groupent en cinq classes selon E, 2C4, C2, 2 σv et 2 d. Regardons le résultat de la rotation d'ordre 4 sur les vecteurs de base, en tournant dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour cela, gardons uniquement l'élément de symétrie C4 et appelons E1 le vecteur de base selon l'axe x et E2 celui selon l'axe y. Nous avons les effets suivants. C4 E1, égale 0 fois E1 plus 1 fois E2, et C4E2 égale moins 1 fois E1 plus 0 fois E2. Ces relations peuvent s'écrire sous une forme matricielle. E1, E2, base vectorielle exprimée sous la forme d'une matrice ligne, fois la matrice carrée 2 par 2, 0, moins 1, 1, 0, égale la matrice ligne E2 moins E1. Les coordonnées xp, yp d'un point P de l'espace sont transformées par la même matrice, mais cette fois-ci, avec les coordonnées du point écrites sous la forme d'une matrice colonne xp, yp. Il est important de noter que dans la matrice de transformation, les composantes des transformés des vecteurs de base apparaissent en colonnes. Par exemple, la première colonne de la matrice nous indique que E1 se transforme en 0 fois E1 plus 1 fois E2. Par contre, les composantes des transformés des coordonnées d'un point apparaissent en ligne. Ainsi, la première ligne de la matrice nous montre que xp se transforme en 0 fois xp moins 1 fois yp. Pour l'opération de rotation c 43 nous avons une relation analogue pour un point de coordonnées xy. 0, 1 moins 1, 0 fois xy égale y moins x. Dans les deux cas, Rotation C4 et rotation C4, 3, les caractères ou traces des matrices, c'est-à-dire la somme des éléments diagonaux de la matrice, associés aux opérations de symétrie, sont égaux à 0. Pour les opérations sigma v et sigma prime v, nous avons des relations du même type. Pour sigma v, xy est transformé en x moins y. Pour sigma prime v, xy devient moins y. Pour σd, x et y sont échangés et pour σ'd, x et y sont échangés et changent de signes. On note que les caractères des matrices représentatives de toutes ces opérations sont égaux à 0. Les matrices représentant deux opérations de symétrie d'une même classe, comme σv et σ'v par exemple, sont différentes. Mais est-ce que les propriétés du composé organométallique HMnCO5 sont changées l'application des opérations de symétrie La réponse est bien évidemment non, puisque l'application des opérations de symétrie conduit à une molécule indiscernable de celle de départ. Que peut-on donc dire des énergies des orbitales atomiques Px et Py du manganèse Comme ces orbitales ont les mêmes propriétés directionnelles que les axes X et Y, elles se transforment comme ces axes, c'est-à-dire qu'elles sont échangées par les opérations C4, 43 C4 Sigma d et sigma prime d. Elles doivent donc avoir la même énergie, c'est-à-dire être dégénérées. Souvenez-vous en effet que deux orbitales atomiques de même énergie sont dites dégénérées. C'est pourquoi la représentation à laquelle x et y, ou toute propriété se comportant comme x ou y, appartiennent, est appelée une représentation dégénérée. Nous avons vu que pour une représentation non dégénérée, toutes les opérations de symétrie avaient le même caractère dans une classe donnée. On voit que c'est ici à nouveau le cas, les matrices ayant la même trace dans une classe donnée. Mais ceci est-il toujours vrai, puisqu'il est évident que les matrices qui représentent les opérations de symétrie sont, elles, nécessairement différentes La réponse est oui, car la trace du produit PQ de deux matrices P et Q est égale à la trace du produit QP. Comme chaque classe est constituée d'éléments conjugués P et Q, tels que P égale R-1QR, on a trace de P égale trace de R-1QR égale trace de R-1RQ égale trace de Q. Les traces, c'est-à-dire les caractères, des matrices représentatives d'éléments conjugués d'une classe donnée sont donc identiques. C'est une propriété générale des groupes ponctuels qui permet de représenter les opérations non pas par leurs matrices qui sont différentes, mais par le caractère, qui sont identiques dans une classe donnée. Pour le groupe ponctuel C4V, la représentation irréductible à laquelle X et Y appartiennent est appelée E, à ne pas confondre avec l'opération de symétrie identité, aussi appelée E. Nous pouvons maintenant introduire une indication sur les notations de Mulliken pour les représentations irréductibles des groupes ponctuels. A et B font référence à des représentations irréductibles non dégénérées, qu'on pourrait dire dégénérées d'ordre 1. E a des représentations irréductibles dégénérées d'ordre 2 et T a des représentations irréductibles dégénérées d'ordre 3, pour lesquelles, par exemple, X, Y et Z sont tous les trois échangés par les opérations de symétrie. Pour une représentation dégénérée d'ordre 1, c'est-à-dire en fait une représentation non dégénérée, la matrice représentative d'une opération est une matrice 1 par 1. Son caractère, c'est-à-dire sa trace, égale à la somme de ses éléments diagonaux, est égale à son unique élément A 11 Lorsque nous avons utilisé dans une vidéo précédente des nombres pour représenter les opérations de symétrie, nous avons en fait simplement utilisé les caractères des matrices 1 par 1 correspondantes. C'est pour cela que nous avons appelé ces nombres des caractères. Pour une représentation dégénérée d'ordre 1, la matrice représentative de l'opération laissée à l'identique, est 1, et son caractère est égal à 1. Pour une représentation dégénérée d'ordre 2, la matrice représentative de l'opération laissée à l'identique, est la matrice identité 2 par 2, et son caractère est égal à 2. Enfin, pour une représentation dégénérée d'ordre 3, la matrice représentative de l'opération laissée à l'identique est la matrice identité 3 par 3 et son caractère est égal à 3. Notez que le caractère de la matrice représentant l'identité nous donne l'ordre de la dégénérescence de la représentation, aussi appelée sa dimension. Dans la notation de Milliken, on note A, une représentation irréductible dégénérée d'ordre 1 avec un caractère plus 1 pour l'opération CN autour de l'axe principal et B, celle avec un caractère moins "-1", pour cette même opération. Dans la table des caractères du groupe ponctuel C4V, on voit que les vecteurs de base X, Y, Rx, Ry, Xz et Yz appartiennent tous à la représentation irréductible E. Cependant, ils ne sont pas tous échangés entre eux par les opérations du groupe. Il n'est pas possible, par exemple, d'échanger une propriété directionnelle selon x avec une rotation Rx autour de x. Dans la table des caractères, ils sont par conséquent groupés entre parenthèses en accord avec la façon dont ils s'échangent. On voit par exemple que xz et yz sont dégénérés dans cette représentation, mais ils ne le sont pas avec x et y qui, eux, le sont entre eux. Dans certains groupes ponctuels, deux vecteurs de base peuvent appartenir à la même représentation irréductible sans pour autant être dégénérés. C'est par exemple le cas dans le groupe ponctuel C2H. Les vecteurs de base X et Y appartiennent tous les deux à la représentation BU, mais ne sont pas interchangés par les opérations du groupe. Ils ne sont pas alors groupés entre parenthèses et appartiennent à une représentation irréductible d'ordre 1. Notez les désignations G en indice, de l'allemand Gerade égale pair, et U, de l'allemand Ungerade égale impair, de certaines représentations irréductibles dans la notation de Mulliken. Elles correspondent pour G, paire, à un signe positif du caractère pour l'opérateur inversion I, et pour U, impair, à un signe négatif de ce même caractère. On trouve cette notation pour les groupes qui sont obtenus en multipliant toutes les opérations d'un groupe donné par l'opération inversion I. C'est par exemple le cas pour le groupe ponctuel C2H qui peut être généré à partir de C2 selon C2H égale C2 fois I. Les représentations pairs indigées sont celles pour lesquelles les caractères des classes obtenues par multiplication avec l'inversion sont les mêmes que ceux des classes d'origine et les représentations impaires, celles dont les caractères sont de signe contraires à ceux de départ. On a la même chose pour OH égale O fois I, etc. On peut aussi générer un groupe en multipliant toutes les opérations d'un groupe donné par l'opération sigma H. Par exemple, D3H égale D3 fois sigma H. On différencie alors les représentations réductibles dans la notation de Mulliken avec les notations prime pour les représentations dont les caractères des classes obtenues par multiplication avec sigma h sont les mêmes que ceux des classes d'origine et double prime pour celles dont les caractères sont de signe contraire à ceux de départ. Dans cette vidéo, nous avons vu que certaines propriétés sont parfois échangées par des opérations de symétrie et ne peuvent donc pas être considérées séparément ce qui implique l'utilisation de matrices d'ordre supérieur ou égal à 2. Ces propriétés qui s'échangent forment des bases de représentation irréductibles dites dégénérées. Nous avons montré que si les matrices représentatives de l'action des opérations de symétrie sur ces propriétés sont différentes, leurs caractères sont quant à eux identiques au sein d'une classe, ce qui permet d'établir des tables sans référence directe aux matrices. Ce sont ces tables, dites de caractères, structurés en suivant la notation de Mulliken qui sont utilisés en théorie des groupes comme nous allons le voir dans les prochaines vidéos.